Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Ça fait un petit moment que je ne les ai pas bah, fait de vlog ou quoi En fait, pour vous dire la vérité, j'ai filmé beaucoup de vlogs Mais euh, je ne les ai pas encore montés Enfin, je ne je pense, je pense pas que je vais les monter, c'est dans la caméra encore En tout cas, euh, ça me fait super plaisir de revenir sur YouTube, de vous revoir Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi Je me suis réveillé assez tard, j'ai pris mon petit déjeuner Et là, on va direct euh, à l'ophtalmon parce que j'ai rendez-vous pour mes yeux Donc euh, voilà, c'est parti Oh là là les amis, je trouve vraiment aucune place de parking ici en ville, hein. il y a vraiment du monde. Mais en fait c'est bientôt la rentrée, c'est pour ça, d'accord. Et vous, est-ce que vous avez déjà repris l'école ou euh, vous êtes encore en vacances Donc euh, voilà, dites-moi en commentaire. Bon voilà les amis, j'ai fait deux fois le tour de la ville. Bah je n'ai pas trouvé de place de parking, du coup la seule solution c'est aller se garer là. Le parking de Mariano Tejo, c'est gratuit en plus. Mais bon du coup ça me fait de la marche et ah c'est quoi ce scooter Je suis quand même en retard je crois là il est euh, 10h je sais pas quoi là et j'ai un rendez-vous à 10h15 à l'ophtalmo. comme d'hab c'est pas grave allez c'est ça ouais pile à l'heure <rire> <rire> Une heure d'attente. Une heure Ah une heure de retard. Bon en fait les amis je viens tout juste de l'oftalmo ils me disent qu'en fait ils ont une heure et demie d'attente. Donc là du coup je sais pas quoi faire pendant une heure et demie. Il euh, y a le ciné qui est ouvert. Non j'ai pas le ciné quand même. Et donc bah voilà quoi. Même au coiffeur il y a quand même du monde et Ça c'est grenadine. Ouais. C'est Moi, moins sucré. Ouais. C'est d'habitude grenadine, c'est pas sucré. Non, mmh. non, on les fait maison et moins sucré. Simplement. Bon. Et là, t'as le chien. Et après, tu... ça va être difficile pour faire le choix. Ah non, le alors ça, Je goûtais quand même pomme verte. Moi bon, les amis en attendant mon rendez-vous j'ai pris euh, ce thé déglacé euh, Pomnichi Comme marqué là Pomnitchi C'est excellent ça En fait je crois bien c'est la rentrée aujourd'hui parce qu'en fait il y a beaucoup d'étudiants et j'ai vu des anciens profs aussi En effet ben, c'est bien la rentrée Bon courage à ceux qui reprennent l'école Voilà les amis je suis dans la salle d'ophtalmologie. Logis Ici, pour aller voir un peu l'état de mes yeux. A few moments later. Ah, salut les amis. Euh, là, je viens tout juste de sortir de l'oftalmo. Oh my god, en fait, je vois carrément rien du tout. Ah, ça et puis carrément avec la lumière, vous voyez ça Je dois aller marcher jusqu'à ma voiture, et ensuite, je conduis ben, jusqu'à chez moi, quoi. Il y a des gens qui me regardent bizarrement. En fait, je vois rien du tout, quoi. Mais bon. Oh my god. comment je vais faire pour l'entrée Attendez. Ah là, là. Ah, j'ai trop mal. <rire> Je c'est là Les amis, je sais pas si je vous ai déjà dit en vidéo, mais en fait, euh, je vois rien du tout. En fait, c'est naturellement, hein, c'est que je porte des lunettes. Et en fait, euh, si dans la rue, par exemple, si vous me voyez que vous me faites coucou et que je vous réponds pas, bah, c'est que c'est pas que je cherche à vous éviter, c'est que je vois pas tout simplement. Donc n'hésitez pas à, à me crier fort et tout pour dire que c'est vous quoi, parce que sinon en fait je vois pas très bien. Et puis euh, là en fait là c'est on m'a mis des gouttes dans les yeux, je vois carrément pas. Et en plus je dois conduire, donc je vais vous montrer la technique. D'abord, je vais mettre mes lunettes de vue pour voir de loin. Voilà. Et encore là, je vois encore flou. Et pour le soleil, je vais mettre des lunettes de soleil par-dessus. Vous avez compris la technique Ah, les astuces de Teddy, les astuces de Teddy. Je vais aller chercher un document d'avoir à la mairie de Pirin. Et ensuite, je vais rentrer à la maison. Voilà, alors on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao Un petits chats. Je répique les pousses. Et c'est quoi comme qu plante Ça, des abios. T'as pris quoi, Tsunin Nunchaku Yes. Yeah. Ah, ok. Donc là, on a en Olympias, les amis, pour aller prendre des Nunchaku pour mon frère. C'est un spécialiste maintenant. Hein bon, les amis, il y a mon petit frère qui va vous faire une petite démonstration de Nunchaku. Allez, c'est parti. Allez, Tsunin, à de jouer La peau flotte. <rire> Donc là on est avec ma popo, on est venu oui, récupérer à manger. Hein? Un Et bon hâte, miam miam. Niche moi comme Une minute. Allez on remet le compteur à zéro. Remiti. Allez Tcholeng. Allez, Allez Lise. Attention, stop c'est parti, 10 secondes. Allez à fond. 7 6 5 4 3 2 1 5 Alors, allez, continue Allez, pas continue. Go, go, go Tournée là amé hey, on n'entend pas siffler là 3 2 à top ça y est, j'ai fait les trois rangs, hein. oui, ça va y aller, ça va, ça y est, ça va. Allez, c'est bien ça. Allez, voilà, continuez. Ah, c'est bon. coco oh, Ya yeah. <laughs> Wow, tabacita rekod Toplah Toplah, mamu Toplah, kundin Toplah, papa Kau ko, ko, Kau mati, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Euh, en tout cas, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer ce soir. Ou euh, ben, quand vous regardez cette vidéo. C'est que je vais tourner beaucoup plus de vidéos ces temps-ci. Ça me fait quand même du bien en fait de filmer, de se parler aussi dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de me laisser aussi des commentaires, de liker cette vidéo aussi. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait. Voilà, je serai beaucoup plus présent sur cette plateforme-là, sur YouTube. Je compte sur vous pour euh, liker et partager cette vidéo-là. Je fais de très gros bisous et on se retrouve ben, très, très très vite. Allez, ciao, ciao, bisous. J'ai failli oublier, ça fait tellement longtemps que je fais plus de vidéos. Il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, Maruru, Nana, et à bientôt les amis. Ciao. Hop.